les gars que Mediapart a fait de grosses révélations. Comme quoi le PSG avait payé plein de comptes pour tailler Mbappé, déstabiliser Mbappé pendant son transfert et tailler certains joueurs du PSG. Les gars, ouais, je me sarnaquais moi. Tous les jours je termine Mbappé pour 0€ euro. gratuitement les gars. Voilà, je suis pas payé moi. La vie de ma mère. Et Tana, ils sont payés pour tailler Mbappé. Voilà. Oh si j'avais reçu une pièce à chaque fois que je taillais Mbappé ou le PSG, la vie de ma mère, je serais milliardaire les gars, voilà. Donc Mediapart, Mediapart, je veux ma part moi aussi. Je veux être halas. Paye. Paye, paye, paye. Voilà, comment Gratuit, les gars. Personne m'a payé, voilà. Ah la vie de ma mère. Voilà, le PSG, vous avez pas honte Vous payez des comptes pour tailler Mbappé et tout. Mais voilà bientôt le PSG serait capable de payer leurs supporters pour aller au stade. Wallah qu'ils le, le feront un jour. Il n'y aura pas de stade rempli, ils vont payer des supporters, ils vont le faire.